Est-ce que tu sais pourquoi cette réforme des retraites, en plus d'être antisociale, va à l'encontre de la transformation écologique Cette réforme des retraites s'inscrit dans la politique du gouvernement pour que les capitalistes continuent de s'enrichir toujours plus, produisent toujours plus, exploitent toujours plus. Des retraites qui vont être plus tardives et financièrement plus médiocres vont encourager la retraite par capitalisation. Or aujourd'hui, on le sait, les fonds de pension sont des investisseurs majeurs dans les industries fossiles. BlackRock en est un exemple concret. La crise climatique est là. Il faut changer de cap. Il faut abroger cette réforme des retraites. Écologie, retraite, climat, même combat.